F est une fonction linéaire dont la droite représentative passe par le point A de coordonnées moins 6 moins 1. Donner son sens de variation. Je m'imagine moins 6 moins 1. Le point A de coordonnées moins 6 et moins 1. Et c'est une fonction linéaire. Cité linéaire, sa droite passe par l'origine et par A, donc la droite représentative est comme ça. Et évidemment, f est strictement croissante parce que la droite monte. Et c'est tout simple.